Je suis Hervé Le Grenier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen et ma spécialité c'est disons, la culture numérique. Qu'est-ce que le numérique C'est une vaste question parce qu'en en fait dans le numérique se mêlent à la fois des aspects de réflexion dure sur le traitement qu'on fait avoir au signal ou aux données, et puis de ce qui est de l'ordre de la culture numérique. Aujourd'hui, le numérique a pénétré l'ensemble des sphères de la société, donc c'est un peu une technologie qui percute l'ensemble de nos pratiques sociales, que ce soit les pratiques individuelles, on le sait très bien avec les, les médias sociaux, euh, que ce soit les pratiques d'accès à l'information. Et enfin, nous avons une autre relation à la communication, nous avons un réseau de communication mondial. Ce qui crée d'emblée une toute autre dynamique culturelle. Une dynamique culturelle qui n'est plus basée sur les proximités que nous pouvons avoir par des relations directes, en présence physique, mais qui est par des relations par affinité. Ce que, au début de, de l'Internet, on a appelé les communautés virtuelles pour dire justement qu'elles qu provenaient de relations d'affinité qui étaient créées au travers des idées. Quand on regarde sur le côté de la science, sur comment une telle relation mondiale se recouvre avec la pratique scientifique qui est censée avoir toujours été mondiale. Les gens des communautés scientifiques des pays riches estiment que la science a toujours été mondiale. Ceux des pays pauvres le pensent un peu moins. Et aujourd'hui, justement, avec le numérique, on trouve une espèce de réalité, de, une manière d'implémenter cette idée d'une science mondiale. Et donc, ça n'est pas sans poser des contradictions. Qu'est-ce qu'on étudie À qui servent-ils Quelles sont les, les sociétés qui vont hériter des choses découvertes dans la science Quelles sont les méthodes d'évaluation Quels sont les outillages nécessaires pour faire cette science dans, dans ce monde numérique Donc on voit bien que le numérique, c'est non seulement une nouvelle culture, c'est une nouvelle relation à l'information, mais c'est aussi une nouvelle relation à la communication, que ce soit la communication interindividuelle, médias sociaux ou euh, la communication scientifique. Il y a eu une, une première transformation des pratiques de recherche qui est l'accès à la formation. Elle, elle date disons du tournant des années 80. Dans les années 80, on a pu accéder aux banques de données, c'est-à-dire un ensemble d'informations structurées, très structurées avec des documentalistes, des mots clés, des langages de requête, qui permettaient à un chercheur de tout endroit Modulo, le fait de payer quand même assez cher et donc à tout chercheur d'une université d'un pays développé, d'avoir accès à tout ce qui était publié sur son propre domaine de recherche. Et donc là, avoir une espèce d'accélération euh, du processus de recherche, puisque on sait déjà ce qui a été fait, donc on peut rechercher, poser des problèmes autour de ce qui n'a pas encore été fait pour objectif l'objectif in fine de, de, de la recherche. On a eu une deuxième modification très profonde dans les années 90 qui est la communication. Donc là on a un changement dans la communication scientifique. Plus seulement l'accès à l'information produite par une règle traditionnelle, mais le fait qu'on pouvait envoyer à ses collègues, en fait à ceux qui vont être intéressés par ces publications qui couvrent un très petit domaine, on pouvait envoyer à ses collègues et obtenir presque immédiatement un, une réponse, un commentaire, un aval, euh, voilà. et dès lors on avait une communication scientifique immédiate qui pouvait se faire à distance et non plus uniquement dans le collège invisible qui était les, les conférences, les congrès, euh, et une communication immédiate qui était en dehors du temps de la communication institutionnelle, des télés, des publications, dans les revues scientifiques. Ça, ça a changé beaucoup de choses, d'abord ça a incité un certain nombre de chercheurs euh, on peut penser à Stephen Arnade ou Jean-Claude Guédon, euh, on peut penser à Paul Ginspar, ça les a incités à, à mettre en place un système dans lequel la communication scientifique primerait sur le, les délais, les, les règles, l'économie antérieure de la publication scientifique. Il fallait pouvoir mettre à disposition de toute sa communauté ce qui avait été découvert dans tel ou tel laboratoire. Avec deux surcroît, l'Internet s'étendant à l'échelle du monde, euh, une logique de, de donner l'accès à l'information scientifique à, aux pays, aux universités qui n'avaient pas cet accès auparavant. Et ça par une interaction directe dans chaque micro-communauté scientifique qui se partageait euh, des informations autour de serveurs de prépublication, publication le, le plus connu étant Arxiv, euh, lancé en, en 91 par Paul Ginsparg. Ça, c'est un, un changement sur... On fait basculer d'une logique dans laquelle le chercheur cherche sa valorisation dans les revues scientifiques à une logique dans laquelle le chercheur cherche de l'échange et une valorisation d'être le grand dans sa communauté, c'est-à-dire d'être reconnu par ses pairs, d'être repris par ses pairs, et éventuellement de servir, y compris à l'échelle du monde, alors c'est particulièrement vrai dans les sciences de la santé. S'il y, y a un domaine dans lequel... L'accès libre aux publications scientifiques a une importance, c'est dans, dans le domaine de la santé, avec double dynamique. Une première dynamique qui est de permettre aux pays qui n'ont pas toute l'infrastructure médicale ou de recherche d'avoir accès aux dernières connaissances produites sur, sur la biologie, sur le, les relations du corps, sur les médicaments, etc., les maladies, et en même temps, en sens inverse, de faire poser des questions à partir de ces maladies qui auparavant étaient négligées parce qu'elles ne concernaient pas les pays riches. Premier chef, le paludisme. Mais de nombreuses autres maladies tropicales sont, ont été négligées parce qu'il n'y avait pas de marché derrière pour les médicaments. Et en mondialisant le système de communication scientifique dans les sciences de la santé, ces recherches deviennent de plus en plus importantes. Une autre évolution importante, celle-là, c'est plutôt les années 2000 voire 2010, c'est celle des mégadonnées. données euh, en, de en 2007, les chercheurs de Microsoft ont publié un livre qui s'appelait Le quatrième paradigme, avec cette idée qu'on allait faire basculer la science, les sciences, toutes les sciences, du domaine de l'observation du vivant, du re recueil de données permettant de justifier ou d'invalider des hypothèses, donc toute la formule du du raisonnement euh, et de l'expérience comme soutien ou, au contraire, réfutation du raisonnement, vers un système d'accumulation de données. Et cette accumulation de données, créant des corrélations, qui vont, enfin, dans l'esprit des tenants de cette logique-là, ça va faire émerger des relations de causalité. Il est vrai que maintenant, nous sommes en 2015, et que ce mythe-là, c'était un très beau mythe pour investisseurs, y compris pour investisseurs scientifiques. C'est-à-dire qu'il fallait créer des centres de calcul pour les mégadonnées de tel et tel domaine. Dans les sciences de la santé, c'est toutes les mégadonnées qui ont été liées à la génétique. Euh, il fallait créer des appareils pour accélérer le traitement de ces données. Et donc, on a vu les, les DTC permettre d'avoir un, une analyse génétique de plus en plus puissante en termes de nombre de bases couvertes et de plus en plus rapide en termes de délai d'obtention. Donc nourrir cette machine à mégadonnées. Aujourd'hui, on en revient un peu. Euh, les gens expliquent que nous avons beau avoir des tas de corrélations, euh, ça ne nous fait pas émerger des, euh, des idées nouvelles, notamment des idées thérapeutiques, euh, thérapeutiques nouvelles. Donc on voit bien que cette question même du recueil des données, de la transformation de la science vers... Le recueil de données dont on verra plus tard, ultérieurement, euh, ce qu'elles vont pouvoir donner est un, un basculement épistémologique. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui est euh, pratique, il y a un aspect pratique avec le traitement numérique, mais il y a un basculement épistémologique, il y a un basculement politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander comme financement. On, on demande de moins en moins du grand appareillage technique, mais on demande du grand appareillage numérique. Et là... Euh, et, et on, y compris on accepte de faire remplacer des chercheurs par du calcul sur des sur des machines numériques, donc on diminue les capacités d'innovation par, le, par quand même ce qui est le propre de l'humain sur le calcul, c'est-à-dire la capacité d'intuition et les idées que l'on peut avoir, et ce que le numérique nous permet par ailleurs, la capacité de faire passer des idées d'un secteur à un autre, d'un secteur scientifique à un autre, d'une métaphore à un autre, d'une pratique culturelle à une autre et euh, en, en diminuant le nombre de chercheurs et en le remplaçant par des appareils techniques, c'est cette capacité globale à l'innovation intuitive, celle qui va venir de, de la vraie expérience des humains, de l'expérience du chercheur comme être humain, et ouvert avec les yeux ouverts, qui, qui tend à diminuer. Avec les, disons, les 15 langues qui euh, servent à 95% des échanges dans le monde, pour l'instant, nous sommes partis du principe que c'était l'anglais qui allait être la langue véhiculaire de la science. Euh, quand on voit le développement de la science en Chine, euh, nous n'avons aucune garantie que cela continue dans les, dans les années qui viennent. Et donc, il va aussi, l'internet, le numérique, pose au niveau du, du chercheur une toute autre attitude sur avoir accès à l'ensemble de l'information, c'est aussi avoir accès à plusieurs langues. Il y a avoir accès directement par ses connaissances de la langue ou indirectement par l'usage des systèmes automatiques de traduction, par exemple. Qui dans le domaine scientifique, le type de phrase qui est mise en œuvre, c'est disons un domaine dans lequel ça marche à peu près correctement. Dans notre cas précis, on, on est confronté à, aux deux aspects de la propriété intellectuelle. L'aspect de la création de, de, de l'ordre de la propriété littéraire et artistique qui est celle de, du chercheur qui publie un article de revue. Globalement, son intérêt là, à lui, c'est d'être lu, c'est donc d'être diffusé. Il a de facto intérêt à ne pas mettre en avant sa propriété intellectuelle, mais au contraire à mettre en avant des licences ouvertes de circulation, à déposer ses articles dans des archives ouvertes, et à faire en sorte que la communication scientifique, encore une fois, c'est le fait de pouvoir constituer des communautés scientifiques, privées. Et puis, on a eu un tournant en 80 quand aux États-Unis, euh, le Bedol Act a autorisé les universités et les chercheurs à déposer des brevets. Et là, c'est différent. La valeur du brevet tient au fait que rien ne soit publié avant que le brevet soit publié lui-même, et l'intérêt du brevet, c'est de pouvoir avoir des innovations, des applications derrière qui vont rapporter de l'argent aux détenteurs du brevet. Donc on est, dans, on a là deux logiques de la recherche scientifique qui sont, vis-à-vis -vis de la propriété intellectuelle, des logiques opposées. Et cette opposition de logique perdure depuis 1980, ça fait donc 35 ans maintenant que nous avons des vases et des viens, mais globalement une tendance à inciter au dépôt de brevets par rapport à l'échange informel, à la communication scientifique ouverte, euh, qui a des effets secondaires, euh, disons, très négatifs. Par exemple, aujourd'hui, il y a tout, tout un débat sur le prix des médicaments. Le prix des médicaments est un, un effet de cette logique du brevet euh, par rapport à l'échange scientifique qui nous a quand même permis les grandes découvertes auparavant, l'aspirine, la pénicilline, enfin tout tout tout ce qui a pu être découvert avant. Et donc là, on, a, on, on voit bien qu'il y a une contradiction qui est liée euh, à pas directement numérique. Hein. Il y a une espèce de concomitance entre le développement du numérique comme outil qui faciliterait l'échange et le développement de la propriété intellectuelle comme outil juridique pour limiter l'échange. Et là, on voit bien qu'on a une... Dès lors qu'il y a une contradiction comme ça, il y a une, des portes ouvertes à, à faire évoluer la société, dans laquelle chaque chercheur va devoir, à titre individuel, se placer. Quel est son point de vue sur cette, cette contradiction-là Et donc, au final, est-ce qu'il va déposer des brevets ou est-ce qu'il va publier Parce qu'on ne peut pas publier puis déposer un brevet. Il faut, il faut un peu choisir quelle est la logique qu'on qu va mettre en œuvre. Le rêve de, le rêve de la science numérique il est, il est à plusieurs échelles. Il y a, a d'abord un rêve du partage. Puisque traditionnellement, cette logique du partage scientifique est intrinsèque à l'existence des communautés scientifiques. Il faut partager pour savoir. Et cette logique du partage a été brisée par le Bédolat, donc par le, la décision de pouvoir déposer des brevets. Il y a des secteurs scientifiques entiers maintenant, et ils ne se parlent plus parce qu'ils ne peuvent parler que des brevets qu'ils ont déjà déposés. Donc là, on, on revient avec le numérique à cette logique du partage de ce qu'on a vu, de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on a espéré, etc. Et il y a une deuxième logique qui est de, de faire émerger du calcul ce qu'on ne sait pas faire émerger comme idée nouvelle, comme innovation qu'on qu pourrait penser et dont on chercherait ensuite à valider ou à valider, hein, selon le la grande valeur de la science, qui est, on ne sait pas d'avance, ce qui différencie quand même fondamentalement la science des idéologies. Donc voilà. Euh, avec le numérique aujourd'hui, il y a des gens qui disent ben, « Nous n'avons plus besoin de cette imagination et nous allons le transformer par du calcul. » Pour ma part, je pense que c'est un cauchemar plus qu'un rêve, ça. Qu'est-ce qu'un jeune chercheur peut faire avec le numérique si j'avais une suggestion, c'est de ne pas faire de barrière entre ce qu'il sait du numérique par sa vie quotidienne, par son expérience, par la culture au sens anthropologique, le fait qu'il est chaque jour plongé dans un réseau numérique, qu'il pratique des échanges, qu'il pratique la communication, qu'il pratique l'accès à l'information, et ce qu'il va faire de sa carrière scientifique. Il faut qu'il y ait une interpénétration pour que le numérique à la fois perde son caractère magique, celui de remplacer le raisonnement par le calcul, et qu'il garde son caractère profondément euh, novateur dans le, le type de relation humaine et de culture qui se met en œuvre et qui est toute une continuité. Mais bon, en disant cela, je ne dis pas grand-chose de différent que ce que disaient les chercheurs il y a 30 ou 40 ans, en disant mais il faut avoir fait... Euh, les humanités pour pouvoir bien faire de la recherche en médecine, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un continuum entre son objectif de vie, ses pratiques de vie et son objectif scientifique et ses pratiques scientifiques.